Le développement économique et les activités humaines ont un impact sur le territoire et sur la ressource en eau. Si aucune mesure n'est prise, la situation risque de se dégrader et la facture de gonfler, gonfler. Ensemble, il faut trouver des solutions. Et sans outils, cela peut vite paraître compliqué, compliqué Effectuer une analyse économique et sociale du territoire vous aidera à trouver le meilleur équilibre entre impact et bénéfice pour chacun. Pour cela, des outils sont déjà disponibles. Et l'Agence de l'eau les met à votre disposition. Rendez-vous sur notre site pour trouver ensemble des réponses adaptées.